Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où en fait le concept est très simple. Je me donne 5 minutes maximum pour vous expliquer les choses. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des sens giratoires. Donc je me donne 5 minutes pour vous expliquer. Évidemment, à chaque fois, je vous mettrai les liens dans la description de vidéos beaucoup plus précises sur le sujet si jamais vous voulez par exemple une démonstration ou simplement approfondir vos connaissances. On y va D'abord, petite différence entre le vrai rond-point et le sens giratoire. Un sens giratoire, c'est tout simplement un céder le passage, où je vais céder le passage aux gens arrivant à gauche, c'est-à-dire ceux qui circulent dans l'anneau. Si maintenant on vous parle de rond-point, attention, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même règle. C'est tout simplement que cette fois-ci, je vais appliquer la règle de la priorité à droite. Pourquoi Parce qu'il y aura tout simplement pas de panneau, pas de marquage et surtout une route goudronnée ensuite en termes de placement n'hésitez pas à couper votre rond-point en deux et à vous dire tout simplement que tant que vous n'avez pas passé la moitié du rond-point on restera toujours sur la file de droite et si vous passez la moitié du rond-point à ce moment là vous pouvez serrer à gauche c'est à dire l'intérieur du rond-point si jamais vous êtes perdu ça posera pas forcément de problème je vous invite à rester à droite c'est les gens qui circulent à l'extérieur de l'anneau qui seront toujours prioritaires voilà pourquoi d'ailleurs si vous avez un certain niveau et que vous êtes avancé dans la formation on vous demande toujours de vérifier vos rétros votre angle mort et si jamais il a personne clignotant et je reviens sur la voie de droite maintenant en ce qui concerne l'approche du sens giratoire c'est souvent là où vous avez le plus de mal je vous conseille toujours de ne jamais arriver à plus de 30 km h sinon évidemment vous arriverez toujours trop vite sur cette intersection le mieux à vous dire c'est tout simplement qu'on va l'aborder plutôt sur la seconde donc n'oubliez pas quand vous arrivez qu'est ce qu'il faut que vous fassiez en premier imaginons que nous partions à gauche à ce moment-là, je vais d'abord vérifier mes rétros. Je vais mettre mon clignotant si personne arrive à côté de moi. Puisque je vous rappelle que si vous avez quelqu'un à côté, évidemment, ne le faites pas. Clignotant à gauche, puisque je vais à gauche. Et ensuite, je vais venir me placer pour rétrograder. Ça restera vraiment l'ordre le plus logique. Imaginez que vous mettez un coup de volant et qu'il y avait déjà quelqu'un. Évidemment, ça ne serait pas très logique et vous risquez tout simplement de le renverser. Donc d'abord les rétros, le clignotant, je me place, je ralentis, c'est beaucoup mieux. Maintenant, quand c'est que je descends ma seconde, des fois, ça arrive que je la descende tôt trop tard c'est parfois un petit peu compliqué on me reproche même parfois de rester trop longtemps le pied gauche enfoncé et eh bien c'est très simple je vous conseille vivement avant d'avoir passé ce fameux panneau bleu que vous retrouvez la plupart du temps au milieu sur le terre-plein central d'avoir vraiment descendu votre seconde juste avant ce point de repère là et surtout d'avoir bien lâché votre embrayage maintenant comment aborder ce type d'intersection c'est très simple surtout ne fixez pas à gauche pendant deux ou trois secondes vous vous allez certainement faire un écart de trajectoire. Ce qu'il faut surtout, c'est plutôt jeter un coup d'œil surveillé devant vous, un deuxième coup d'œil surveillé devant vous un troisième, et à ce moment-là, je vais commencer à faire preuve d'anticipation et de prise de décision. La plupart du temps aussi, si vous rétrogradez bien trop à l'avance, vous allez commettre l'erreur qu'on commet souvent, c'est celle d'arriver avec le pied sur l'accélérateur. Sauf que, si quelqu'un arrive vite, à ce moment-là, ben, le temps de changer de pédale ben, ça sera trop tard et je risquerai tout simplement de faire le refus de priorité. Donc un conseil, arriver à une vitesse inférieure à 30 km h et surtout, pied au-dessus du frein. Ça ne veut pas dire que vous freinez, ça veut dire tout simplement que si quelqu'un arrive vite vous êtes là prêt à vous arrêter ensuite quand vous êtes à l'intérieur du rond-point et que vous devez sortir je vous invite là aussi à faire attention à sortir si possible à l'avant-dernière entrée pourquoi parce que si vous sortez au dernier moment vous allez contrôler tard indiquer tard regarder l'angle mort trop tard et forcément souvent en sortie de rond-point on retrouve des passages piétons et si vous regardez derrière alors que le danger est devant si vous le faites tard là Pareil, refus de priorité. Donc attention finalement à l'entrée du rond-point, c'est souvent là qu'il y a de gros problèmes. À l'intérieur, bah, bougez bien vos yeux, ayez une certaine mobilité du regard et ne regardez pas que ce qui se passe devant votre capot, au contraire, bougez bien vos yeux. Et la sortie de rond-point, sortez un petit peu à l'avant-dernière entrée du rond-point de manière à vérifier vos rétros devant vous et après votre angle mort. Et puis, vous le savez peut-être déjà, si quelqu'un se trouve à côté de vous, soit vous le laissez passer, Soit vous avez le temps finalement d'y aller avant lui, soit tout simplement je suis bloqué à l'intérieur... Et je fais un autre tour de rond-point, c'est pas si grave que ça. La vidéo est maintenant terminée, moins de 5 minutes pour vous d'avoir donné toutes ces explications, je pense avoir été à l'essentiel. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de nouveaux formats. si vous avez d'ailleurs des idées de sujets que je pourrais traiter là aussi en moins de 5 minutes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos que j'ai créées, qui seront là aussi beaucoup plus détaillées. On se retrouve bientôt les gens, à plus